Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la KO pour capable de baou une nouvelle émission. Nous allons le débattre ensemble. Côté la famille, oh. mais espérez-nous là. toute bagaille choses marcher. Bon, en tout cas, il tout le monde qui euh, à l'étranger, les gens qui nous appellent, qui nous font parvenir de petits messages pour nous dire « ben, Prod, ça va très bien. Eh, » Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Île-Maurice, toutes les îles Antillaises, États-Unis, la France, euh, monde qui est un peu partout à travers le monde. Big up à vous tous et à vous toutes. Alors c'est parti. Patrick Monsignac va passer même... Euh, en trois heures de temps, on a un Yo, kidnappé au beau milieu de la journée, deux heures après, Patrick Monsignac, libéré. Si y'a un monde qui pas qui est-ce qui Patrick Monsignac, eh bien, c'est lui-même qui se met Caraïbes. Là. Alors, c'est pas caraïbe et espace terrestre, non, mais radio, télévision, caraïbe C'est lui-même. Il a l'habitude d'appeler les gens Toro. Eh bien, c'est un nègre qui est toujours euh, à terre, j'aime te dire dans la première émission. Hein. Mais ça, un peu le monde pas capable d'imaginer, c'est que, on l'a kidnappé, deux heures après, il est libéré. Qui constate ou même on capable de faire? Ou t'as tout que, ah, hein? quel nèg y a pas de connaissance Patrick Monsignac qui dans parce que, il y a une information qui a circulé comme quoi, il y a deux motos qui ont mis l'antenne sur machine. Mais machine, yo y pointé hein? Eh bien, il a trompé ces machines Patrick Monsignac. Et puis, Monsieur Sayo, peut-être capable de connaître l'identité, Mounio prend. C'est capable de arriver avec lui dans base. dit, oh, qui est-ce qui est mon là, tonton C'est Patrick Monsignac, oui. Bon, Mounio te en levé campé là au niveau de Rouchavane. Manchette, non, mais bloqué route. Manifestation pour capable libérer Patrick Monsignac. Et finalement, monsieur yo libéré Patrick. On s'épole, on se soutient, on applaudit le retour du DG. Comment tu es capable de dire ça? Euh? Généreux. Pour un peu le monde qui n'a tout entourage. Mais pour quelques autres monde qui est capable de dire, a un mauvais monde. Écoutez, on va regarder tout ça. Je suis qui a Oui, pas là. pas pas c'est Monsieur, madame, c'est l'argent bon. qui a ah, prêté. C'est quand bon. il c'est plané. Même là où il a là, après vous la ville, on va rembourser l'argent. Donc c'est quand même décapitalisé en classe déjà fait effort, décapitaliser par quelqu'un qui est déjà pauvre qui déjà a une situation difficile avec question misère, avec les question de Donc, on va essayer de profiter de M. le pour la message, pour les votre autorité, le pays, des dispositions, mais Ça n'est assez, je dis assez libre, demain c'est moins, après demain c'est capable pour l'autre. Donc quand on dit non, quand on dit que ce pas possible pour continuer à comme ça, nous n'avons pas misé nous nous nous chômage, nous, nous, avons nous, nous, nous, nous, nous, oui, c'est ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai fait pour nous, comment ça faire. Bon, frère, qui ça y est Moi, même moi, pas de présent, mais selon les informations qui étaient disposées et disponibles, je suis en train de faire des parages de la Diora, qui à Ruyeloua, pour déboucher sur ta foi. Oui, les, des individus ou bien des, des hommes lourdement armés ont été entourés machinés, et puis, Faldeson, et puis, on a fait le même avec, pour l'autre technicien de la Diora qui avec lui. Les... Donc, mais ce n'est pas important pour nous, de la mesure où il y aurait tout né, c'est sauf, même profiter de ça cette cuvelle-là, pour pouvez noter, Fin, qui fait que ce Et pour ADM, Pour l'instant, c'est Patrick qui est plus haut, il y a de la maison, c'est lui-même fait tomber, mais même j'aime ça tout à l'heure. que c'est moi, les que c'est petit personnel, que c'est le qui est là, qui est qui est là, qui est là, nous, qui sommes qui nos personnes qui est là, est toujours qui même là, qui est pas qui longtemps, pas trop longtemps même qui a là, qui est là, qui est là, là, qui est là, qui est au point est là, ça est laissez est là, qui là, est là, est là, qui avocat là, qui est tout le monde a ça qui est à prendre proportion à ça dans le pays. N'importe qui est ce qu'il doit visiter. Que yeah. quel de le dernier yeah, est M. Monsignac. Monsignac, que le l'autre. On va dire ça parce que c'est monsieur Monsignac qui tout le connaît. Et comme patron de médias, comme monde qui est son fils de droit, comme monde qui agit bien, tout comme monde qui fait un paquet de bagages de position dans le pays. Donc ça, il faut le nous. Mais nous prenons le temps pour dénoncer tout ce qui est un qui fait quelque chose. Donc nous ne prenons pas le pour nous pointer du doigt X ou Y. Tout le monde est d'accord, quel que soit niveau, quel que soit rang social, ou quel que soit l'appartement politique d'aujourd'hui à la champagne à poursuivre parfois bon, mes amis par vie à aujourd'hui à c'est moins demain c'est capable lui-même, après-demain, c'est capable même de nous tout qui devoir de responsabilité dans ce qui pas Mais seulement moi-même, je pense des, des autorités dans le pays, que le niveau de la police, que le haut au niveau de la justice, que le au niveau politique. Donc faut à penser la réalité le le dans Il faut qu'il des mesures qui prennent. Je ne vais pas qui une ce et puis après, je vais pas Je ne vais pas pas Je pas Je ne pas Je vais pas Je pas Je Bon, je ne dis pas que ça. fonctionner ne ça. comme ça. ça. C'est C'est C'est ça. C'est C'est C'est et je continue à faire mon cœur là. On continue à faire même travail là. Je ne pas faire que nous ne sommes pas Nous sommes pas Polis Nous Nous sommes ne pas sommes pas ne pas pas Révendication, pas tout le monde c'est tout Haïti. que fait même ma tout. net fait. Il faut reconnaître que Haïti n'est pas Avant nous, il qui ont fait a fait ça. Il qu'on a fait des gens qui disent qui ont fait qui fait je voulais le dis à tous les gens qui ont des armes dans la main. Quand vous théorisez la population, vous restez ici. Vous connaissez la population, c'est la La population, c'est vous représentez. La population, c'est vous lier. La partie de c'est vous, tout le monde lié. La partie de Moussignac, c'est vous, tout disposer, disponible pour tout haïtien. Quelqu'un soit des problèmes. L'homme mort, mariage, enterrement. Quelqu'un soit soit des gagnants, caille. On sait que tout problème, c'est là que vous avez vos revendications. On fait nous ah, nous de tout le travail. On comme si en collaboration. Parce que le pays n'est pas capable de vivre. Il faut que notre tout le monde soit vivre dans le pays. Mes amis, monsieur, il monde qui sont dans nous. Libérer les populations. Libérer les qui dans Les gens qui la classe moyenne. Les gens qui sont yo les toujours. Il faut que nous finissions avec ce ça. système, il bon. Pas bon, pas bon. Même pas afficher, ce bon, ce bon. Moi-même, je ne vais pas faire afficher mes mâts de Tout le monde connaît déjà passé de présentation. Nous sommes artistes. qui ce passé. Libéré, Patrice, à nous colonel Qu'est-ce que vous avez Libérer Patrick Moussinia. C'est ça que nous devons. fait. Et ça nous manque Je dis à nous même pour ce la radicalisation de masse, nous mettons pieds nous à terre et tout le monde est salou fait. La petite peuple, pas qu'à nous mener encore. Je dis à la population, populations campé. Parce que le kidnapping n'est pas qu'à tous nos institutions. Je un kidnap, les gens ne pas kidnapper petit peuple. Les gens ne peuvent de salaire. Les gens ne madame. pas de mal. pas faire de Ils ne peuvent pas de Ils nous ne pouvons pas vivre pour ça. Jodhia, nous ne quitter les qui ont été pour ça. Jodhia, nous ne pouvons pas quitter les méfères et les Jodhia, nous ne pouvons pas quitter les gangs. Nous ne pouvons pas quitter les kidnappings. Jodhia, qui a besoin de passer, je elle ne va pas passer. qui a besoin de tout, ne pas aller. c'est propre. Jodhia, nous dit. Libérez les gens qui nous monsieur, parce que ces gens même avec nous, ces petits peuples-là. Je dis, nous pas capables de ça. Nous demandons de kidnapping Parce que nous ça. Nous pas Nous sommes Nous pas de ça. Nous ne pas Nous mais attention, ça dépend de côté où on a, dans quel contexte, dans quelle zone, vous comprenez Parce que vous avez dire, Patrick, quoi, des bouquets, et puis les gens levé qu'on peut bah eh comme ça même. Vous <laughs> comprenez Donc, Patrick libéré, très bonne note. Et puis, nous allons parler sur l'autre dossier. Mais écoutez, si, monsieur, on est capable de kidnapper un monde, et puis on tromper de personnalité, et bien, ça capable de tout. Le kidnapper un Pensez que malheureux ça lui-même, pas Malérez, ça n'a pas de cop boule baou. Fait geste ça pour malérez, ça y'a qui n'a pas de nom. Faut me dire que, avant de traverser la page internationale, il y a, a, a des a... euh... monsieur, je ne peux photo ça, oui. Les amis yon une photo pour moi, mais les amis envoient à l'étranger parce que monsieur Katsama Ozoo qui va trêve. Bon, je suis vraiment désolé, oui, là, parce que je ne peux pas tombé sous photo, là, mais monsieur, il y a un petit cousin li, qui n'a pas de monsieur Katsama Le fait que, avons... Eu, euh bye bah passage donc les même tout lui on main lever pour tes cousin si là parce que yo kidnappé monsieur depuis quelques jours là donc euh, alors c'est tout le monde qui t'a capable mettre voir ensemble pour demander les hommes de 400 maozo. s'il vous plaît bye bah monde qui n'amène yo y'on chance tout libérer ou non parce que bagala difficile bon peut-être demain à venir avec photo type plan yo demandé main lever pour li nous pour traverser dans le page internationale volodimy Zelensky dans le show vous comprenez nan show Monsieur Nan Cholman de Poutine pour vous parler. Même là, Monsieur Fomba est diplomatique pour dire que alors, il faut que nous parlions. Mais ce n'est pas moi qui m'en parler. Bon, en tout cas, Monsieur Badba. Et il faut me nous vient bien que pour titre qui domine l'actualité, je jeudi à la, c'est Ukraine. avec la Russie qui au d'accord pour capable mettre en place un couloir humanitaire. C'est ça qui sortit à souhaiter à la deuxième round de négociation entre deux pays. À vous, alors, à alors guerre là lui-même dit sous 8e jour ukrainien yo yo en pile kap kite pays pay. yo pou aller dans l'autre pays yo déjà arrivé dans un million nan rue nan Kiev en pile moun a fouye tout parce que yon a préparé yo pour arriver Russie Russie pas trop loin si Ukraine tombe, ça veut dire si la Russie prendre et eh bien la Russie les mêmes a chance pour prendre pays Baltio et puis pays qui dans Europe laisse yo ça c'est si avertissement Président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui dit qu'il voulait parler avec Vladimir Poutine. C'est le moyen d'après lui-même pour capable de camper Gessa. Chef Kremlin, qui c'est Vladimir Poutine, lui dit Emmanuel Macron que détermination, il sera possible à offensive. Côté objectif, c'est prendre contrôle de tout pays. Président français a fait qu'on est pita D'après ça, les dis-jeun et je Et souterrain, yo empire. Puisque la Russie elle même, li e a pilonné plusieurs gros villes ukrainiennes. Notamment Kharkiv. Ou encore, Port Mariupol. C'est un côté qui est très stratégique pour Moscou. Pour l'amour de Dieu. Protéger les civils. Ça s'écrit Martin Griffiths. Qui est responsable onusien à étrangères. Nous allons parler ensemble. Et jeudi à la, je suis venu avec déclaration Vladimir Poutine. pour nous. Parce que hier, nous avons suivi un discours d'Emmanuel Macron. Et bien, je dis à c'est pas tout pas Vladimir Poutine. 8e, jour, invasion russe dans le pays Ukraine. Ukraine a confirmé l'IPD Kerson. Et zone ça a déjà tombé dans la maison russe. En pile discussion, en fait, pourquoi il est là. principe organisation, l'organisation capable Pour pouvoir gagner un couloir humanitaire, il a entendu sous ça. Ville Mariupol, presque coupée avec Modelin et Sibi en pile bombardement. Alors que bataille en Ukraine, les gars ayant une autre intensité, chaque jour bon, avec environ 249 civils qui mourent et plus passé 500 blessés. Ça, c'est le dernier bilan qui sorti par le bon côté au commissariat de l'ONU pour réfugiés. Violence, a poussé un pile de monde pour quitter le pays Ukraine. C'est ce qu'ils ont qui qui Alice Batyuk, qui a 22 ans, qui quitté Kiev hier avec compagnons pour capable prendre refuge, la ils ont un qui sont dans une zone chanifti tout près de la frontière avec Roumanie et Moldavie. Il n'a pas d'intention de quitter le pays, mais ça elle vivre jour et jeudi à la, bien n'a pas le choix. C'est difficile. Parce qu'on ne dort pas beaucoup, on reçoit tout le temps des alertes, nous demandant d'aller nous abriter dans un refuge et puis on essaye d'apporter de l'aide. Je fais ce que je peux, moi je travaille bénévolement pour les médias en ligne, pour informer le monde, pour que tout le monde sache ce qui se passe. Oui, c'est un peu le plus gros problème. On dort peu, on n'arrive pas à se détendre. Et puis aussi, j'ai des amis, des collègues qui sont restés à Kiev et je sais très bien que la situation est beaucoup plus grave que ce que les infos nous rapportent. C'est vraiment difficile de comprendre, de réaliser. Je ne sais pas comment dire, personne n'imaginait que ça puisse arriver un jour. Mais je ne partirai pas, je suis chez moi. Et je pense pas que ce soit nécessaire. Ici, je peux me rendre utile pour mes amis, mon travail, pour l'armée et tout ça. So et pour ceux là qui choisit quitter l'Ukraine, 27 pays Union européenne ont été d'accord jeudi pour qu'ils aient une protection temporaire à les réfugiés qui ont même quitté la zone silla Yo capable euh, séjourner jusqu'à 3 ans Tendez bien, dans oui, pays Union l'Union Européenne yo capable yo de travailler, êtes capable de recevoir soins médicaux Et puis, si vous êtes capable de à l'école dans le pays de l'Union 27, tendez bien, en revanche, you're pas précisé Si mes ça, mes protection ça a appliqué Pour réfugiés qui pas une nationalité ukrainienne Qui, ont même, quitté la zone si là même a fait en pile discussion dans l'Union Européenne Côté statistique, quantité de gens qui a quitté l'Ukraine déjà arrivé à plus passer en million. Nous d'où ça déjà. D'après l'ONU, les migrés qui bourré essentiellement vers les pays voisins. Donc la Pologne, la Hongrie, Moldavie, Slovaquie ou encore Roumanie. En entendant ça, témoignage étudiant égyptien Silal, il est Ahmed étudier dans la ville ukrainienne Kharkiv depuis 6 ans. Il réussit à quitter la zone ça pendant le bombardement. Yo. Pourquoi il est là Il trouvait les frontière entre Ukraine et Roumanie. Ils bombardaient partout. J'étais dans un abri avec tous mes voisins. On avait tous peur. À chaque fois qu'on recevait une alerte gouvernementale nous indiquant un bombardement, il fallait se réfugier dans les abris. C'était terrifiant. On entendait les sirènes tout le temps on entendait les bombardements. 20 ou 30 minutes après les sirènes, on entendait toujours les bombardements et les tirs. C'était vraiment effrayant. J'ai compris que plus personne n'était en sécurité, alors j'ai décidé de partir. Avant cela, je voulais rester et voir si les discussions entre la Russie et l'Ukraine ramèneraient la paix, mais ça n'a pas été le cas. Je suis parti en train de Kharkiv à Lviv. Et à Lviv, nous sommes montés dans une voiture qui nous a amenés ici. En tout, ça a pris 35 heures environ. Là je me sens en sécurité, je n'entends plus les sirènes et cela suffit à me rassurer car c'était vraiment terrifiant et effrayant. Because scary. RL Prod, c'est l'info. C'est tout détail nous basou sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti et sur ce a passé dans le pays étranger. Volodymyr Zelensky. souterrain, non ouais ça déjà. un peu de violence. Alors que Gain pour parler qui est déjà ouvert entre Russes avec Ukrainiens. Volodymyr Zelensky. Les mêmes dîlis vlaient parler avec Vladimir Poutine. Président ukrainien, tape pas les à en télévision. Nos combattants, nos femmes, même s'ils si ont besoin de manger ou de boire, ils le font euh, sur place, ils résistent. Et je suis absolument persuadée que nous allons résister, nous défendons notre patrie, notre pays est exceptionnel. Notre peuple est remarquable et je veux que ce peuple résiste, que ce peuple vit, mais il reste dans l'histoire, mais en tant que peuple vivant, je veux garder notre état, nous sommes prêts, nous sommes prêts à tout et bien évidemment nous sommes prêts à, à entendre vos questions. Monsieur le Président, merci beaucoup euh, d'être avec nous, ABC News. Deux questions. Euh, vous avez un petit peu ralenti l'avancée des envahisseurs, mais nous voyons euh, des percées et des avancées. Qu'en pensez-vous Combien de temps euh, tout cela peut encore prendre Et quelles sont les lignes rouges quelles sont euh, les conditions qui sont acceptables, à votre avis Est-ce que c'est la démilitarisation à l'est, dans le sud Quelles sont vos lignes rouges Merci. Eh bien, je pense que tous ceux qui sont présents ici ne peuvent pas lire l'avenir. L'armée russe est beaucoup plus grande. Elle est plus grande non pas de deux fois ni de trois fois. La quantité des combattants dépasse de dix de fois. Les combattants qui euh, tombent ne sont pas comptés ah, ne, sont, ne sont pas comptabilisés. Je sais qu'ils sont venus chez nous avec un créma crématorium. Donc euh, ils ont bien anticipé le fait qu'ils n'avaient aucune intention de montrer aux maires que leurs fils sont morts, tandis que nous, nous défendons nos maisons. Nous ne voulons pas les, les tuer. Pourquoi Les nôtres, nos forces armées, les prennent euh, prisonnier euh, et, euh, en prisonnier et leur sauvent la vie. Tout en sauvant la vie. Aux combattants ukrainiens, euh, bah, tout simplement parce que chez nous il y a des docteurs, des médecins, et ce, ce sont réel. des êtres humains, humains d'abord et après les médecins militaires. Et euh, oui, ça, tandis et que l'ennemi a juste envoyé les les la chair à Canon avec les crématoriums. Et donc ces garçons sont venus ça, chez nous avec des, je des je crématoriums. Imaginez-vous, c'est l'horreur. Quelle est cette personne qui a pu étonne planifier étonne étonne ces actes Ce sont des actes et du génocide. Et j'ai honte. J'ai honte. Nous sommes en 2022. 21e siècle, j'ai honte de voir qu'un régime ou un gouvernement a mis en place ces actes. A... Que... Que... Quand a... que... c'est qu la fin du monde déjà qui se profile si nous ne mettons pas un terme à ces actions. La question est... Que nous sommes ce bouclier, bouclier euh, euh, pour protéger la civilisation. Et par cela, je ne me déconnecte pas euh, du peuple russe. Ce sont des humains, des êtres humains également. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur. Ils, ont, ils vivent avec la peur au ventre. Ils ne peuvent pas descendre dans les rues pour dénoncer ces actes. J'ai vu. Euh, les gens sont nous, nous, nous descendus nous dans, nous la, dans peut la, peut la, la rue dans la Bankova. et disaient qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils euh, protestaient contre les actes. Et ça, c'est absolument, absolument normal. normal. On ne peut pas avoir un tsar, on ne peut pas avoir un monarque. Nous sommes dans une démocratie quand même. Ce n'est pas un... Tirant. On doit avoir à la tête d'un pays un leader, un dirigeant qui devrait être capable de tout faire pour que l'entreprise telle l'État soit réussie. Et pour que cette entreprise puisse être connue et bien connue dans le monde entier. C'est ça la responsabilité d'en être, d'un chef d'État. Peut-être que, que je ne suis pas le meilleur combattant que, que les autres, peut-être que je tire pas si bien, bien. mais aujourd'hui, je ne suis pas uniquement Donc, le gardien de la Constitution. Je suis si devenu le plus gardien plus de, plus de plus ma plus nation. C'est ainsi, si, si euh, je j'aurais effectivement été encore plus euh, mobilisé. Si j'étais par exemple, si je faisais partie euh, du ministère euh, de la Défense ou des combattants, j'aurais fait tout pour mettre en terme à tout cela. Mais si jamais j'étais un soldat et on m'avait donné euh, un ordre de tuer, non, je ne l'aurais pas fait. Regardez bien, nous ne nous, récupérons rien qui n'appartient pas. Regardez 18, 19, ces garçons. Ce sont des garçons, 18 ans, 20 ans. J'ai quasiment 45 ans. Ma fille a le même âge que ces soldats. C'est terrible. Je n'imagine même pas que ces garçons ils pouvaient être, être très bien mais fils. Et on est ou bien ce sont des puis, euh, hommes de mon âge. Et puis ils ont décidé de venir euh, de et d'envahir mon pays. Ou bien regarder ces garçons et qui et sont et tombés euh, au combat. Je n'aurais pas aimé voir ces, aimer ces garçons brûlés dans des crematoriums. Parce que c'est pas bien. Non, ce n'est pas humain. Le Dieu existe. Il existe vous pour vous seul vous pour vous tout le monde. Si tu es quelqu'un d'autre, c'est le Dieu qui right doit vous te, te, te, te juger. Eh bien, bien hein d'accord, nous vous sommes absolument d'accord d'accueillir les femmes. Il y a une autre fois, un peu le qui est souffert au jour et jeudi, jour, puisque il a annoncé que Vladimir Poutine est venu. Et un peu le monde a dit ça. Écoutez, dirigeant dirigeants lui-même lui parlait ensemble avec Emmanuel Macron, président de la France, dans le téléphone. Un juge, audience la conversation entre deux hommes, eh bien, ça va été cassé parce qu'il a passé environ 1 h et minutes à parler avec euh, locataire Elysée, donc Vladimir Poutine, qui a parlé avec Emmanuel Macron. Il a conclu que le pire était à venir. Ça veut dire pas le gagné, une catastrophe. pas gagné annonce fracassante. Pas mon côté maître Kremlin, uns, qui c'est Vladimir Poutine, mais ils ont allocution pour dire que moi je persiste. En tant des déclarations de Vladimir Poutine, une déclaration qui durait environ une dizaine de minutes. Ils restent dans les rangs. Ils, se sacrifient, ils sacrifient leur vie pour sauver leurs compagnons d'armes et les civils. Au cours des combats, nos militaires et les milices du Donbass se montre héroïque, la brigade de fusiliers euh, motorisés numéro 100 est particulièrement héroïque. Le colonel Bergade dans la région de Volnavara a réussi à percer plusieurs rangs de défense que les nationalistes renforçaient et construisaient pendant près de huit ans. Le commandant de l'unité de chars, euh, Victor Sakurik, a pu détruire cinq chars. Le 25 février, à Chuginka. le commandant de la compagnie 165, le capitaine Alexei Lovkin, s'est heurté à l'unité des nationalistes qui comptait 15 chars et plusieurs véhicules blindés. En attaquant, il a éliminé la totalité de ses équipements et il a pu remporter la victoire dans ce combat. Et il a été le héros. Et Ganji Magomedov, de manière de, malheureusement, reçoit cette distinction le posthume. Il était ferme en commandant ses troupes et il protégeait ses soldats. Il a été gravement blessé mais il a combattu jusqu'à la fin. Il a fait sauter la grenade pour se sacrifier et, et, plenum, et tuer, tuer également l'ennemi, car c'est le combat contre chers. les néo-nazis qui tuent les Russes. Vous savez, je suis profondément russe, mais quand je, mais quand quand je, je peu vois peu de ces exemples héroïques comme Ganji Magamedov qui était un de du Dagestan. Et je veux dire que je suis du Dagestan, je suis du je suis russe, je suis tatar, je suis mordwine, je, je suis ossétine, car il y a plus de 300 groupes, de groupes ethniques en Russie. Et je ne peux pas même les énumérer tous, mais c'est un seul peuple, un seul peuple puissant de la Russie, mais je ne renoncerai jamais à ma conviction que les Russes et les Ukrainiens forment un seul et même peuple même si beaucoup d'habitants en, en Ukraine euh, ont subi cet estervelement et cette propagande de la part des ultranationalistes partisans de Bandera autres ou autres qui étaient du côté de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. et notre un combat contre les néo-nazis éprouvé par le déroulement de, euh, des hostilités. Il y a des unités de néo-nazis et les mercenaires étrangers, y compris euh, du euh, Proche-Orient. Ils se protègent avec des boucliers humains. J'ai déjà dit qu'il y avait des données qui montrent qu'ils placent le euh, matériel militaire lourd dans les villes, dans les zones habitées. Et, et ce sont donc les bandits, au lieu de remplir leurs engagements et de retirer leur matériel de ces zones habitées, des hôpitaux ou d'autres sites, au contraire, ils en amènent plus, davantage. Et en plus, ils prennent en otage des citoyens étrangers, y compris des milliers de jeunes étudiants qui étaient étudiants en Ukraine depuis. Pendant plus de 24 heures, ils retenaient à la gare à Khalkiv plus de 170 étudiants indiens. Ils continuent à les détenir et 500 Personne a Les néo-nazis ont tiré sur les étudiants chinois qui essayaient de quitter Kharkiv et deux d'entre eux ont été blessés. Je voudrais répéter que des centaines d'étrangers voudraient quitter les zones de combat mais on ne les laisse pas faire. Ils les prennent en otage où ils leur proposent d'aller à, à, via la Pologne, c'est-à-dire de traverser la totalité de la zone de combat, ce qui mettrait leur euh, vie en péril. Nos militaires ont proposé et fourni des euh, couloirs pour passer dans toutes les zones, toutes les zones de combat et même des transports pour pouvoir évacuer les étrangers en lieu sûr. Je tiens à souligner une fois de plus, ce sont les nationalistes qui empêchent de le faire. Et je dirais même davantage, ils disent aux étrangers de s'adresser à leurs autorités de leur pays qui devraient s'adresser au ministère des Affaires étrangères ukrainien. Donc ces gens sont juste laissés sous le feu. Et les néo-nazis se comportent de manière encore pire avec leurs propres citoyens et ils les utilisent comme boucliers humains. Nos militaires voient que dans des villes des républiques populaires de Donbass à ah, Sylwodniec, Leszynsk et autres, euh, il y a même des habitants qui euh, sont placés à un étage euh, intermédiaire, tandis que sous leurs pieds, euh, au rez-de-chaussée, les euh, le matériel militaire, les canons sont placés et au-dessus, sur le toit, il y a des snipers. Seuls les fascistes se comportaient de manière aussi inhumaine quand les troupes soviétiques les combattaient, et notamment pour libérer en libérant le territoire ukrainien. Je continue, je confirme que nos... Les euh, militaires font tout pour, pour euh, éviter des, des pertes humaines de ces représentants, notamment des représentants étrangers, des et malheureusement, ils y laissent leur vie parce que nous voulons soutenir tous ceux qui, qui ont combattu avec nous. Et pour tous les militaires euh, qui prennent part à cette opération spéciale en Ukraine, il y aura des versements de 7 221 000 roubles. Et il y aura une compensation mensuelle pour la famille de chaque soldat tombé au combat. Et je considère qu'il faudrait aussi avoir un versement pour les membres de tous ceux qui ont participé, pour les membres de famille de tous ceux qui ont participé. Il s'agit d'une enveloppe de 5 millions de roubles. Et tous les blessés auront également des versements d'assurance et euh, invalidité si le militaire qui était un militaire un professionnel ne peut plus continuer son contrat, il recevra 2 millions 600 000 roubles. Si l'incapacité euh, et l'invalidité est constatée, il y aura des versements mensuels. Je considère qu'il faudrait prévoir aussi des versements supplémentaires aux militaires, de la défense, d'autres unités des forces euh, qui ont été blessées jusqu'à 3 millions de roubles. Je tiens à souligner à nouveau que nos soldats et officiers combattent sur le territoire ukrainien pour la Russie, pour la vie, pour les habitants du Donbass, pour la dénazification, pour la démilitarisation, pour, pour qu'aucune anti-Russie créée par l'Occident depuis des années à nos frontières ne puisse nous menacer, et notamment par les armes nucléaires, comme c'était le cas dernier, notre peuple est fier de nos forces armées et nous allons toujours garder en mémoire nos compagnons d'armes qui sont morts. Nous ferons tout pour soutenir leurs enfants, leurs familles, pour que leurs enfants puissent faire leurs études. Nous soutiendrons leurs proches et je vous demande de rendre hommage à, par cette minute de silence à tous ceux qui sont tombés en Ukraine lors de cette opération militaire spéciale. Je vous en prie. Chers camarades, je voudrais dire que l'opération militaire spéciale se déroule comme prévu pour les... Objectifs prévus, Tous les objectifs prévus sont atteints avec succès, et dans les délais prévus a rencontré l'unité de nationalistes qui comprenait 15 chars et 6 véhicules blindés. Et le capitaine Lufkin et ses hommes ont détruit tous les véhicules blindés, 5 chars, sans perte humaine. Son côté. Et j'ai signé l'ordre pour le euh, lieutenant-chef Magomedov pour la, pour la, la distinction héros de Russie. Posthumement, malheureusement, il commandait ses hommes dans le combat de manière ferme et héroïque. Il défendait ses soldats, même en étant gravement blessé. Il combattait jusqu'à la fin. Il, Il s'est fait exploser, exploser euh, pour, pour euh, exploser euh, lui-même et qui euh, les euh, ennemis autour, ennemis car ennemis. ce sont les néo-nazis qui autrement euh, torturent les russes. prisonniers et je les tuent. Moi, je suis je profondément russe. Je n'ai que les russes dans mes Mais quand je vois un combattant comme euh, le lieutenant Magomedov, Grouf, qui vient du de Dagestan, une autre ethnie, je, je, et d'autres non-militaires, je hein, veux dire, je suis de russes, cette ethnie, et l'Akets et Dagestanais, euh, et, tacharien, et euh, Russes tacharien, tacharien, et Juifs, euh, et euh, russes, tacharien, juif, tacharien, et Ossétines, et plus de 300 groupes ethniques existent en Russie. Et je pense que vous me comprenez très bien. Et je suis fier de faire partie de ce monde et de ce peuple puissant qui est le peuple russe, le peuple qui a différentes ethnies. Et en même temps, je ne renoncerai jamais à ma conviction que les Russes et les Ukrainiens forment un seul et même peuple. Et malgré le fait que uh, beaucoup d'Ukrainiens ont, ont été écervelés par la propagande nationaliste ou ont été intimidés, et certains consciemment ont suivi la voie des néo-nationalistes, les partisans de Bandera, ceux qui étaient du côté de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le fait que nous combattons les néo-nazis est par le déroulement des euh, hostilités. Les unités néo-nazis, ultranationalistes et euh, mercenaires étrangers, y compris du Proche-Orient, utilisent des civils en tant que boucliers humains. Il y a des photos qui montrent comment ils placent le matériel militaire lourd dans les centres-villes. Et ils agissent comme des bandits, les... au lieu de remplir euh, leur euh, promesse de retirer ce matériel lourd des de quartiers de résidentiels, euh, des euh, hôpitaux et d'autres euh, installations civiles. Au contraire, ils y placent plus d'artillerie, euh, des mortiers. Des chars, ils ont même pris en otage les citoyens étrangers, des milliers de jeunes étudiants étrangers qui suivaient leurs études en Ukraine. Pendant plus de 24 heures, 3 000 indiens étaient retenus et 500 66 étudiants chinois il y avait aussi ceux qui étaient à Kharkiv et qui ne pouvaient pas quitter cette zone. Ils étaient blessés. Il y a des En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partages. Moi, à fois, mes amis pour pas de abonner à Chanel si là et puis pas oublier bah petit nos petits bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine